Monsieur Alain Jules, vous êtes spécialiste des questions internationales et également des questions relatives à l'Afrique. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Jules réunit à Addis Abeba les dirigeants et du continent africain et euh, qualifie en fait d'injuste l'attitude réservée par la Cour pénale internationale euh, envers l'Afrique. Euh, c'était le ministre éthiopien, éthiopien des Affaires étrangères qui avait qualifié d'inacceptable ce traitement euh, de la Cour pénale internationale envers les euh, pays africains. Il y avait dans un certain temps euh, la question du retrait massif et, et des pays euh, africains de la Cour pénale internationale. Ensuite, les pays africains réclament l'ajournement du procès de président en fait et surtout euh, soudanais M. Omar al-Bashir et Kenyan Euro uh, Kenyatta euh, comment expliquez-vous cette opposition de l'Afrique à la Cour pénale internationale bon, Déjà parce qu'il y, y a deux événements qu'il faut euh, euh, euh, euh, traiter faut... c'est-à-dire que logiquement la Cour pénale internationale ne devrait pas hein, je parle euh, euh, au conditionnel euh, euh, par rapport aux lois c'est-à-dire que il y a une loi qui, euh, bon, je n'ai pas les, les, le, le, le numéro, je crois c'est peut-être l'article 16, quelque chose comme ça, qui euh, intime, justement, au, euh, au, euh, à la Cour, de ne pas poursuivre euh, des présidents en fonction. Elle peut sursoir les condamnations et les renouveler au fur et à mesure. C'est à dire que une fois par an, par exemple, ben, tant que la personne est au pouvoir, il ne faut pas la poursuivre. Donc, il y a le cas de, de, de el, -El Béchir, le président soudanais, qui, qui sera aussi soulevé justement à Addis Abeba. Il y a le cas, effectivement, euh, euh, du, du président euh, Kenyatta et, et de son, du, du vice-président euh, M. Routo, dont, dont vous avez parlé, parce qu'en en fait, de quoi s'agit-il Il, euh, il s'agit... Euh, de, de, de préciser quand même quelque chose, parce que ces deux personnes sont inculpées euh, depuis 2011, euh, pour euh, crimes euh, contre l'humanité, euh, par justement cette, ces pays-là. Or, lors des événements, de, de, c'était des événements de, de 2007, hein, or, ces deux personnes étaient dans des camps opposés. Il faut justement le préciser. Et ils se sont réunis entre eux. Ils ont eu un ticket gagnant, ils ont gagné la présidentielle. Ça veut dire quoi, concrètement on cherche à savoir pourquoi la CPI poursuit toujours ces gens-là si les Kenyans eux-mêmes ont fait table rase de ce qui s'est passé. Nous, on ne veut pas parler de l'impunité, mais ils ont fait table rase en s'alliant, en gagnant l'élection. Ça veut dire qu'ils ont été plébiscités par le peuple Kenyan. Au nom de quoi, aujourd'hui, la CPI veut poursuivre ces deux personnes, si ce n'est pour déstabiliser l'Afrique Parce qu'aujourd'hui, les Africains comprennent que c'est un tribunal pour nègres qui n'est mis en place pour déstabiliser l'Afrique. C'est malheureux. Et je crois qu'ils ont raison de dénoncer ça. Et ils ont aussi raison de dire que ça ne sert absolument à rien de rester une espèce de tribunal pour nègres. Parce que je vous le depuis 2002, il n'y a eu que des, des, des Noirs qui sont condamnés, des, des chefs d'État, euh, euh, des chefs de guerre, etc., qui sont condamnés par la CPI. Mais pourquoi pourquoi cette même CPI-là ne condamne pas ceux qui ont violé Parce que d'autant plus que la CPI c'est une organisation. Alors M. Qui... Jules, monsieur Jules, si je vous ai bien suivi, vous donnez raison à ceux qui voient dans cette euh, Cour pénale internationale un instrument néocolonial. Mais c'est un instrument néocolonial. Oui, ils ont raison. Expliquez-moi, par exemple, euh, par exemple, ce qui se passe quand, euh, pendant la guerre en Libye. Ces gens-là, d'autant plus que justement la CPI, comme je, je, je, je voulais le dire tantôt, la CPI est une organisation onusienne. À partir du moment où des gens sont allés faire la guerre en Libye, ils ont violé la résolution 1973 en allant bombarder même le palais présidentiel et in fine tuer un chef d'État en fonction, en l'occurrence Mouammar Kadhafi, par rapport à cette violation-là, parce qu'il faut relire justement la résolution de 1973. Ces gens-là, justement, ont commis, eux aussi, des crimes contre l'humanité. Il y a quand même plus de 100 000 morts en Libye. Pourquoi cette CPI-là ne condamne pas ces gens-là Est-ce que c'est parce que ce sont des Occidentaux, à savoir Nicolas Sarkozy, Barack Obama Pour rappel, justement, est-ce que les États-Unis États font partie de la CPI Non donc, essayez de pour m'expliquer pourquoi les États-Unis peuvent motiver la CPI, aujourd'hui, pour que la CPI poursuive les dirigeants africains, pour que la CPI poursuive, par exemple, le saïf al islam Donc, il y a une telle contradiction, et on comprend qu'effectivement, la CPI est un instrument complètement néocolonial. Euh, si c'était le contraire, on le saurait aujourd'hui, mais justement, il n'y a que les dirigeants africains qui sont poursuivis, par cette institution-là, malheureusement. Monsieur Julien, une dernière, dernière question. Est-ce que vous pensez qu'une telle attitude ferme, d'ailleurs, de la part de l'Union africaine, va en fait euh, pousser la CPI à corriger son attitude envers l'Afrique et les Africains c est, c est, c est, je, je, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. La CPI ne fera, ne fera rien parce que la CPI c'est qui, au juste hein, la CPI, c'est la France, la CPI, c'est l'Angleterre, la CPI, euh, ce sont les, les, les États-Unis, et par conséquent, il, la CPI va poursuivre. Dans, dans cette façon de faire, la CPI ne va jamais arrêter de poursuivre, euh, euh, euh, justement, les Africains. Euh, je vous rappelle quand même que la CPI détient aujourd'hui un ancien chef d'État africain, en l'occurrence M. Laurent Badbeau, comme ça, il n'y a pas de preuve. Regardez. Rien ne peut aujourd'hui justifier le fait qu'il soit emprisonné à la haie. Essayez de m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ça. Et donc, quand on voit euh, des, des gens comme Kofi Annan ou encore euh, Desmond Tutu, n'est-ce pas le prélat, nous dire que vraiment il faut rester à la CPI, euh, euh, des pétitions circulent euh, sur Havas, euh, Kofi Annan qui dit que ce sera. Une honte africaine. Alors on, on a le droit de se poser la question de savoir si c'est pas lui qui, qui doit être un, un homme honteux d'aller faire une déclaration euh, comme celle-là. Donc ces deux gens là, des, des, des, des personnalités imminentes, africaines hein, de ces et, et Kofi Annan, mais qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on aura toujours en Afrique des enfants qui lutteront pour le néocolonialisme, des enfants bercé, n'est-ce pas, à cette sauce-là, n'est-ce pas, du mensonge Et vous savez, plus le mensonge est, est, est, est gros, plus on y croit, et, et puis, et puis plus ça passe, malheureusement. Donc c'est ça, cette chronique vraiment du, du, du mal africain, c'est de, de ne pas euh, de parler, parler d'une même voix. Moi, je n'ai jamais vu ça, c'est quand même invraisemblable. Et bien évidemment, la réunion a commencé simplement ce matin à Addis abeba en Éthiopie. Quelle sera la conclusion Là, c'est la vraie question on nous parle d'un consensus qui pourrait être euh, tiré, n'est-ce pas, de cette réunion. Mais le consensus de quoi, on ne comprend absolument rien. Donc, attendons de voir. Mais j'ai bien peur que même des gens au niveau des Africains, ils ne puissent pas s'entendre c'est-à-dire qu'être ferme, justement, avec euh, l'arrêt des poursuites, hein, parce que moi je parle d'arrêt, euh, des poursuites de contre Kenyatta, Ruto, euh, Omar el béchir euh, bien évidemment, euh, Saïf al-Islam, euh, relax du président Laurent Gbagbo, etc. Là, au moins, la CPI nous aura montré euh, quelque chose de probant, c'est-à-dire qu'on remet tout sur la table, on va sur des principes euh, euh, normaux, c'est-à-dire que, on ne peut pas ériger un tribunal essentiellement pour les Noirs et laisser tous les autres qui, qui, qui n'est-ce pas, commettent des, des crimes contre l'humanité un peu partout. J'ai parlé tout à l'heure de, de, de, de la Libye, on peut parler de la, de la Côte d'Ivoire. Donc les qui aujourd'hui, je mets bien qui entre, entre parenthèses ou entre guillemets plutôt, les qui aujourd'hui font des guerres, les qui aujourd'hui sont derrière les guerres, les qui sont derrière la guerre en Syrie, il faut bien que la CPI se penche aussi sur ces gens-là. Là, au moins, on saura que la CPI est impartiale. Malheureusement, cette institution n'est pas du tout impartiale dans ses condamnations, dans ses poursuites. Et euh, je le dis bien, depuis 2002, les faits sont là. Ce n'est pas que nous parlons en l'air, on dit simplement ce qui est fait, c'est-à-dire c'est factuel, et tout le monde peut le vérifier. Et si on répertorie toutes les guerres qu'il y a eu à travers le monde, on comprendra que finalement, ces Africains qu'on condamne euh, directement n'y sont pour rien. Euh, parlons de Saïf al islam par exemple, pour, pour, pour terminer, on lui reproche quoi On reproche à Saïf al d'avoir recruté, soi-disant des mercenaires. Et les qui recrutent des mercenaires depuis, que, que la, depuis deux ans et demi que la guerre en Syrie euh, a, a débuté pourquoi ces gens-là ne sont pas poursuivis Donc on comprend qu'il y a une telle hypocrisie dans, derrière cette institution qui est là simplement justement pour le néocolonialisme simplement des Africains.